Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les Astrodites, c'est moi Zéna et voici les prévisions du scorpion pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc le soleil est maintenant dans votre neuvième maison dans le cancer et va y rester jusqu'au 22 juillet.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 Pour les prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec, lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre neuvième maison, et vous êtes parmi les plus chanceux, chers scorpions. Enfin, la pression s'allège, la pression des derniers jours s'allège, et vous lancerez un soupir de soulagement, un dimanche et un lundi plein d'enthousiasme et d'optimisme,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 Mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le lion, euh, votre dixième maison. Des défis se présenteront durant cette période, mais vous serez à la hauteur, bien que de temps en temps vous vous sentirez nerveux ou débordé. Mais vous aurez la détermination et la persévérance pour ne pas lâcher ou être découragé. Vous planifiez méthodiquement et vous passez à l'action de la manière la plus efficace. Le trigone entre Mercure et Mars, qui est votre gouverneur, vous donne une énergie mentale et une concentration accrue. C'est donc le moment idéal pour prendre de l'avance sur vos tâches ou vos études. Jeudi, PM, vendredi et samedi pour le Québec. Vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans votre onzième maison dans la Vierge. Bien que la Lune est dans une maison amicale et favorable pour vous, mais vous pourriez de temps en temps avoir des sautes d'humeur ou être de mauvaise humeur pour aucune raison apparente. Des petites choses que normalement vous laisseriez tomber pourraient vous ennuyer maintenant. Vos relations, surtout avec les amis ou les collègues, pourraient souffrir de votre mauvaise humeur. Alors, il faudrait être prudent dans vos approches et dans, dans vos réactions. Vous pouvez ressentir une forte envie de réaliser vos propres désirs. Cependant, plus vos motivations sont égoïstes, moins vous avez de chances à réussir.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 n'ayez pas recours à des moyens destructeurs comme boire excessivement par exemple ces énergies sont passagères alors un peu de patience vous pourriez avoir de la difficulté à contrôler des, des émotions intenses que vous pourriez avoir qui pourraient s'agir de culpabilité de jalousie, de l'abus ou de la manipulation comme je vous ai dit, patientez